Chers traders et investisseurs, jeudi 16 mai, bonjour. On ne s'ennuie plus du tout sur ces marchés. Les tweets plus positifs du président américain font repartir clairement les marchés à la hausse. Surtout en fin de matinée, sur un tweet concernant les, le report éventuel, et même presque certain, des surtaxes sur les véhicules. Donc les marchés européens, en fin de matinée, d'un seul coup se sont mis à bondir à la hausse. Alors, cela veut-il dire que les marchés sont redevenus haussiers Non, non, certainement pas. Au mieux, ils auront à court terme comme objectif les hauts d'avant la crise qui vont devenir maintenant une résistance et un objectif, comme je viens de le dire. Donc, nous continuons totalement à naviguer à vue. Nous sommes à la merci, donc toujours des tweets, en particulier des, du président américain et des réponses plus ou moins affirmées des autorités chinoises. Les swing traders doivent continuer à s'abstenir et patienter. Euh, ce matin du jeudi 16 mai, nous avons effectué pour une fois une perte sur trois trades que nous allons certainement compenser cet après-midi. Nous vous souhaitons de bons trades et une bonne journée.